Un gouvernement a des missions précises, vous comprenez Et euh, qu'il qu y ait des variations en termes de remaniement interne ne change rien aux missions initiales qui ont été confiées au premier ministre dès en de son exercice, je crois au mois de janvier. Euh, ces missions restent des missions d'accélération des objectifs de développement assignés par le chef de l'État. Ces missions restent dans la ligne de ce qu'il y a en fin d'année, c'est-à-dire l'organisation des élections présidentielles, législatives et locales. Donc vous comprenez que c'est à la fois un agenda sur le plan des réponses apportées aux populations, mais c'est également aussi un agenda visant de manière générale à permettre qu'il y ait une organisation des élections bien maîtrisée et bien comprise par tout le monde. Donc euh, le mouvement de chaise en interne au gouvernement ne change pas grand-chose aux objectifs qui sont ceux du gouvernement et auxquels le premier ministre Satel a donné corps depuis qu'il a Bon, vous savez, on a l'habitude dans notre pays de lier le ministère aux personnes. Moi, je pense qu'il faut regarder aux missions. Maintenant, il ne faut jamais non plus penser que la compétence individuelle de quelqu'un, évidemment, ça peut contribuer à booster l'atteinte des objectifs assignés. Mais il faut regarder euh, de façon générale aux compétences qui l'entourent et également aussi aux missions générales du gouvernement. Parce que vous savez, il n'y a pas de ministère euh, autonome. Tous les ministères sont interliés. Ça voudrait dire que, quel que soit le ministère dont vous avez la charge, toute la dynamique du gouvernement peut vous aider à atteindre vos objectifs. Il en va de même que si euh, les autres membres du gouvernement traînent un peu le pied, également dans, vous, dans votre ministère, vous ne pourriez pas à, à arriver au résultat que vous souhaitiez. Donc c'est euh, ce que je crois et je pense très honnêtement que c'est ce qu'il convient de croire pour éviter de porter des jugements de valeur sur X individus ou sur X personnes. Bon, écoutez, il y a, y a la confirmation des des élections. C'est une chose bien distincte de l'annonce hein, euh, que devrait faire le gouvernement pour situer les uns les autres. Mais tout le monde sait bien que ces élections s'inscrivent dans un calendrier que tout le monde connaît. Euh, ce calendrier peut varier d'une semaine euh, en termes d'avancement, tout comme il peut bénéficier d'une semaine en termes de rapprochement. Le tout pour tous les acteurs politiques aujourd'hui, je crois, c'est qu'ils savent que les élections présidentielles doivent avoir lieu à la fin du mandat actuel. Ça supposerait pratiquement au mois de septembre, quelque chose comme ça. Mais donc, on va le penser que la campagne et tout ce qu'il y a comme tralala organisationnel par rapport aux élections devrait se faire à partir du mois d'août. Donc, normalement, la question de quand les élections ont lieu au Gabon ne se pose plus. Mais, une chose est sûre, ce que tout le monde sait, c'est que ça se fera entre août et septembre. Il y a un certain nombre de dispositions légales qui sont prévus, euh, si toutefois une élection devait être reportée. Euh, pour ce qui est de l'élection présidentielle, jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de signaux susceptibles d'indiquer que l'élection va être reportée. Parce que de manière euh, à faire l'inventaire des mécanismes mis en place pour l'organisation des élections, nous sommes au mois, enfin début du mois de mai, fin avril, euh, il y a encore suffisamment de temps pour toutes les opérations d'autres administratifs qui doivent être menés pour euh, arriver à une bonne organisation des élections et en termes d'opération forte il y a justement euh, ou simplement la révision des listes électorales cette révision des listes électorales elle s'étend sur deux semaines ou ouais, un mois je connais pas bien la, euh, le délai exact mais dans tous les cas on est dans les délais on est dans les délais aujourd'hui on n'est pas un mois de l'organisation de et puis en dehors de cette opération qui est une opération clé la révision de de il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent aujourd'hui peser pour qu'il y ait un report, euh, surtout l'élection présidentielle, Parce que l'élection législative, les députés seront en fin de mandat. À partir du mois d'octobre 2023, je crois que les responsables des différentes assemblées locales également, donc le, au mois d'octobre, donc on a le euh, temps. Je crois que la tension et l'inquiétude qui peuvent se comprendre, mais il y a, pour moi, il n'y a encore aucune raison, que les uns et les autres soient dans cette situation de forte interrogation. Les élections auront lieu, mais maintenant, bon, et lui le maîtres du temps du destin, Dieu seul sait, on a été confronté à la situation de Covid. C'est arrivé brusquement, toute la planète s'est pliée, on a été confronté à des situations de, de catastrophes naturelles. Ça n'a pas arrivé au Gabon, non. mais je dis, pour l'instant, il n'y a rien qui peut être amené à penser que. Qui peut être à penser qu'on va reporter les élections. Moi, je, je, je suis surpris de constater qu'on euh, se soit inutilement pris la tête à, à faire des remarques sur, euh, d'abord, la nécessité de la concertation. Je crois que tout le monde pensait que c'était une chose à faire. Et ensuite, sur les objectifs de la concertation, les objectifs sont multiples. et va, On parle du principe qu'on ne peut pas tout faire en une seule fois et avec les mêmes personnes. Donc, chaque euh, équipe ou chaque groupe pour chaque génération aura à relever les défis de son temps. Euh, la concertation en ce qui concerne euh, euh, les élections dans notre pays, c'est un processus qui, est, qui répond à notre culture, culture de dialogue. Et euh, ce qu'il avait initié déjà en 1993, après les accords de Paris, ou pendant les accords de Paris, euh, avait éprouvé ce besoin de revisiter les dispositifs qui régissent les élections au Gabon. Ça s'est refait euh, quelques années après, euh, avec les accords d'Arambo, je crois que c'était ça. Et puis ensuite, il y a eu euh, euh, ceux d'Agonje, puis Ménage. Donc c'est un processus qui vise à chaque fois à se mettre d'accord euh, sur les éléments heurtant du moment pour les élections, et aller aux élections avec, des, avec un cadre juridique bien compris et bien maîtrisé par tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut y penser Seulement dire que c'était un pas. Ce n'est pas une panacée, mais c'est un pas. Comme tous les pas qu'on fait, euh, nous n'avons pas à atteindre tous les objectifs, mais c'est un pas. C'est un pas. Et il faut pouvoir s'en satisfaire. Euh, je voudrais rapidement dire que beaucoup de personnes pensent que... Euh, les élections à un tour, c'est une entorse aux objectifs de démocratie. Euh, je crois qu'on a toujours organisé des élections prudentielles à un tour au Gabon. Euh, ça n'a pas été une entorse, ni à l'expression de liberté des uns des autres, ni aux différentes initiatives politiques des uns des autres. Je pense donc qu'il euh, faut simplement s'en tenir aux objectifs et à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est que ceux qui sont candidats à l'élection prudentielle ou aux autres élections, qui ont la capacité d'expliquer et de vendre leurs projets aux populations, commencent à le faire maintenant pour ne pas tomber dans une sorte euh, de vœu pur, en disant « bon, on aura fait, on fera, non, il faut, il faut se battre ». Et je pense que pour finir, la concertation a été une excellente chose. Au moins, tout le monde sait sur quoi se repose aujourd'hui le format structurant des élections à venir. C'est un avis, c'est le leur. Quel est votre avis euh, Je vais m'expliquer sur un rayon plus large. Il ne s'agit pas de mon avis, il s'agit pas. Je dis le principe en démocratie, et surtout en République, c'est que chaque opinion peut être comprise. Hein? Chaque opinion peut être comprise, chaque opinion peut être tolérée. Mais le fait d'exprimer son opinion vous oblige également d'écouter l'opinion de l'autre. Or, je note que. Si l'aucun pense que le président de la République ne devrait pas être candidat à sa propre succession, c'est les éléments qu'ils ont, c'est leur orientation, c'est leur compréhension de la situation politique du moment. Bon, et il y a d'autres compatriotes qui pensent exactement le contraire. Donc c'est chacun en fonction de ce qu'il pense être, euh, je dois dire son profil politique qui se positionne. Soit pour la candidature d'Ali Bongo, soit contre la candidature d'Ali Bongo. Et puis, bon, de manière générale, je trouve qu'il hum, revient aux Gabonais, justement par les mécanismes constitutionnels qui existent, d'opérer un choix. Et c'est ce choix qui fera comprendre à Ali Bongo hein, qu'il n'était pas le candidat idéal ou celui qui peut répondre aux urgences du moment. Bon, si Ali Bongo estime qu'il peut se présenter, il va de sorte que nous, euh, en tant que parti politique, proche de la majorité, nous lui apporterons notre concours. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans le champ politique du Gabon, il y a un certain nombre d'éléments qui plaident pour que nous n'allions pas revivre une sorte d'aventure avec tous les risques que cela peut comporter. Moi, je ne suis pas à penser comme euh, certains disant, il faut faire le bilan. Il faut, non. Le bilan du Gabon est un bilan extrêmement délicat à faire. Le bilan du Gabon est un bilan que chacun d'entre nous devrait pouvoir assumer. Or, tant qu'on refuse d'assumer nous, citoyens, nos propres responsabilités, quand on refuse d'assumer nous, hommes politiques, nos vraies responsabilités, on n'aura jamais une perspective sur laquelle tout le monde peut tomber d'accord. Tout le monde vaut le bien du Gabon, Ali Bongo compris en premier. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, sa proposition tardera pas à venir s'il se représente. Et à ce moment-là, nous apprécierons. Mais D'ores et déjà, en tant que force politique contribuant à l'actif de la majorité autour du président de la République, je pense que le BDP soutiendra Ali Bongo -Niba. Et d'ailleurs, nous sommes euh, euh, presque prêts à appeler à sa, à sa candidature.